Vincent Van Gogh, né en 1853. Fils de pasteur, il a une enfance heureuse dans un milieu petit bourgeois de province. C'est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants. Plusieurs de ses oncles sont marchandeurs, et Vincent et son frère Théo travaillent avec eux. Il ne se plaît pas du tout dans ce métier, qui débute à seulement 16 ans. Il peint et dessine, et redoute de se lancer dans une carrière d'artiste entouré par tous ses connaisseurs, qui jugeraient et rabaisseraient, pense-t-il, son travail. Il se retrouve donc vendeur d'objets d'art dans une filiale d'une grande entreprise française à Haye, Et ses compétences s'avèrent bien vite reconnues, on l'envoie à Londres. Son savoir-faire, sa capacité à apprendre les langues étrangères et sa science en histoire de l'art ne suffisent néanmoins pas à combler son savoir-être déficient. On le pousse à démissionner en 1976 à l'âge de 23 ans. A cette époque, il dort à même le sol ne porte rien de plus qu'une chemise en hiver et ne lit que la Bible. Il passe son temps à traduire les écritures pour travailler son anglais et son français. Sa confrontation avec la misère du monde, sa fuite dans la foi chrétienne, vont inquiéter gravement sa famille. Son temps, il le passe à assister un prédicateur dans les faubourgs de la capitale de l'Empire, mais ça ne paye pas son loyer. De retour en Hollande, il veut prendre des cours de théologie à Amsterdam. Le cadre trop strict des études ne lui convient pas, il abandonne. Vincent dort dehors, se nourrit de pain et d'eau, sans aucun revenu selon la volonté du Christ. Il fait office de prédicateur laïque dans les mines de charbon en Belgique. On l'y trouve d'une bonté d'âme et d'une gentillesse extrême, mais il fait peur, et d'après les autorités, ce nouveau Saint-François d'Assise doit partir. Son oncle, Anton Mauve, le recueille chez lui à Bruxelles. En octobre 1880, on lui refuse l'entrée dans une école évangéliste. Dans cette même ville, il étudie aux Beaux-Arts car l'inscription y est gratuite. Sa décision est prise devenir artiste. Il a alors 27 ans. Soutenu par cet oncle, Vincent approfondit sa formation. Parfois il retourne au foyer familial, où son frère Théo l'accueille à bras ouverts, trop heureux qu'il se soit recadré et trouvé une vocation. Mais le père, lui, renie son fils, ne veut plus en entendre parler. Un coup prédicateur, un coup peintre, on dépasse les limites de ce qu'une famille de notables peut accepter. sans copie des gravures de tableaux célèbres. Ceux de Jean-François Millet lui parlent beaucoup. Sa passion pour la peinture se heurte à l'académisme et aux grands sujets d'histoire qu'on lui fait copier et étudier. Ce ne sont que des glorifications d'une minorité puissante et de héros antiques bien peu chrétiens. Alors, dans le réalisme de Millet, il se recentre et entrevoit la possibilité de peindre ce qu'il connaît et ce qu'il respecte intimement. Ses professeurs et bientôt amis sont dans ce même état d'esprit. Jacob Maris est un peintre paysagiste ou encore Joseph Israels, dont l'œuvre rend toujours honneur à celles et ceux qu'on ne peignait jusque-là jamais. Vincent s'avère en bonne compagnie. Le travail du dessin s'intensifie, puis il se met à la peinture à l'huile et revient au dessin, en passant par l'aquarelle, au portrait, au paysage. Van Gogh vit une période d'explosion créatrice et d'apprentissage. Il lit Armand Cassagne. Ses traités sur le dessin, la perspective, l'aquarelle, ses manuels viennent tout juste d'être publiés. En 1882, il achète un cadre de perspective. Ça son importance. Ses premiers tableaux se révèlent très sombres, gris, marron, laiteux. Les mangeurs de pommes de terre passent pour être l'aboutissement de cette période. Ses couleurs patates montrent combien Van Gogh a peur d'aborder la couleur et ne s'estime pas encore apte à peindre réellement. Il étudie avant de se considérer comme peintre. Pour le moment, il n'est pas prêt à faire sa peinture. Il se perd dans le chaos qui précède la peinture, ce chaos qui recouvre les toiles de clichés avant même d'être peinte. Et certainement, Van Gogh lutte contre ça, là où d'autres s'en accommodent. C'est pour cela que son apprentissage est si long. Il peint des rangées d'arbres, comme des piliers de cathédrale. Les hommes et les femmes ordinaires, ils sont comme des apôtres. C'est surtout des travailleurs, des travailleuses, c'est-à-dire des gens qu'il côtoie. Il fait des séries de portraits pour s'entraîner, essayer, multiplier les tableaux, qu'il donne ensuite sans rien demander en retour. Il se dit anti-bougroux, quoi de plus naturel pour un admirateur de Millet Bougro, c'est l'incarnation de Lubris, et se veut adorateur de la très chrétienne dignité du travail. Un travail sans exploitation de l'homme par l'homme, selon la parole du Christ. Cela va sans dire. Van Gogh en copie inlassablement le style et les thèmes. Ainsi peint-il ce qu'il observe directement. Il se considère comme un travailleur parmi les prolétaires, à l'œuvre, eux et elles aussi. Tout le monde travaille, tout le monde a le corps fatigué par l'effort, les corps des femmes sont brisés, les mains des hommes sont meurtries. Beaucoup de ses études rugueuses et réalistes seront repeintes 8 à dix ans plus tard par Van Gogh où son style les sublimera. Il va les irradier de couleurs, Dieu reconnaissant les siens. Mais à ce sujet, au contraire de Millet qui voit le monde avec un écoulement cyclique du temps, celui des saisons, celui du réalisme d'un Gustave Courbet, la génération de Van Gogh conçoit elle le temps de façon linéaire, la critique de la raison pure de Kant est passée par là, tout comme la dialectique d'Hegel qui en découle et le matérialisme historique d'Engels sans doute aussi pour cela qu'il lui fallut rétablir l'équilibre, et qu'il le fait de cette manière la fin de sa vie, en reprenant ses copies de Millet, peintre d'autrefois, pour en faire de nouvelles peintures formidablement originales, post impressionnistes il s'est réconcilié avec le temps, on doit pouvoir le dire ainsi, c'est d'autant plus certain qu'à ce moment on conçoit l'idée de nature, avec le rapport au temps, qui devient donc linéaire, indépendant des saisons, il poursuit sa course vers le progrès, ou la régression, il est sur une ligne, Or l'humanité se trouve à devoir se représenter, ou se présenter tout court selon Bergson, en opposition à quelque chose, ce quelque chose c'est la nature, quelque chose que l'on exploite à l'extérieur de nous-mêmes, quelque chose dont les occidentaux se sont extraits. Et je pense que ça se voit dans la peinture de Van Gogh, il a changé de monde, nous sommes dans la modernité. À ce même moment, dans les années 1880, des gens comme Bergson et surtout Nietzsche parlent de ce nouveau rapport au temps de façon éloquente avec un concept de flux absolu, de fleuve de la vie en devenir, qui fait qu'on ne sait pas à quoi se rattacher. Inondé d'informations sans hiérarchisation, notamment via la presse, le télégraphe, les transports toujours plus rapides, isolé dans la société capitaliste industrielle, mais uniformisé par la mondialisation due au changement d'échelle, des distances et du temps. Dans la marchandisation du monde et des hommes et des femmes. Pour simplifier leur pensée, on va dire que je, c'est nous, car je se nourrit de l'autre et évolue en permanence en intégrant l'altérité, en s'y confrontant, en l'acceptant, c'est ainsi que l'humanité reste en vie. Nietzsche dit par là que nous-mêmes sommes un ensemble d'organismes et le fruit d'une évolution amorale qui ne s'arrête pas avec nous et qui se poursuivra sans nous, ce qu'il désigne sous le terme de volonté de puissance. Il met alors en garde contre la réaction primaire à cette espèce de marasme de culture uniformisée, la marchandisation du monde, qui donne lieu aux nationaux. C'est-à-dire, on se fabrique et on impose une culture commune contre les autres. Nous sommes contre vous, une humanité qui va vers la mort, d'après lui. On invente un imaginaire national, qui n'a pourtant jamais existé, et il nous faut désespérément des repères dans cette temporalité qui glisse encore et toujours vers un avenir implacable, puisque le temps est perdu et ne peut s'arrêter. On ne fait donc plus que réagir. Réagir à la marge du progrès, le socialisme de Marx, ou du déclin, le nationalisme de Hegel. Tout cela peut sembler bien éloigné de la peinture et pourtant l'impressionnisme et les avant-gardes témoignent de ces changements de mentalité, de rapport au temps. Tout devient si évanescent et mystérieux alors que le positivisme et sa conception religieuse de la science ont triomphé. Voilà un beau paradoxe auquel les philosophes ne pouvaient rester indifférents et les artistes non plus. Je m'appuie sur Nietzsche parce que c'est un Contemporain de Van Gogh, mais Walter Benjamin dit la même chose quelques dizaines d'années plus tard devant la montée du fascisme. « Je trouve assez beau que Van Gogh à son niveau y apporte sa réponse, celle de la lumière et de la confiance en son prochain, dans un équilibre néanmoins extrêmement précaire. Toutes ces toiles ont l'air de pouvoir s'effondrer sur elles-mêmes et par on ne sait quel miracle parviennent à résister, à traverser le temps. Mais déjà avant lui, Wagner dépeignait des scènes dont on ne sait pas si elles se sont passées il y a 10 minutes ou dix mille ans, et d'ailleurs sa réponse à lui est aussi la confiance en nous-mêmes, faut brûler les idoles et se consacrer à l'amour, puisque c'est le dernier leitmotiv que l'on entend dans l'anneau de Nibelungen, après l'effondrement des dieux, l'avènement de l'humanité. Van Gogh admirait Wagner, d'ailleurs. On pense aussi à Jules Verne, où on regarde sa montre sans arrêt, pour gagner du temps sur le temps et faire le tour du monde au plus vite. Plus tard, les vagues de Virginia Woolf on navigue dans une temporalité très très floue et fluctuante, spumeuse. Et puis enfin, Proust et son narrateur, après être passé à côté de sa vie, après avoir fait l'apprentissage du néant de façon incroyablement sophistiquée et sensible, il s'échappe de ce temps perdu. On ne dira pas comment, mais il nous aide à vivre en assumant ce que nous sommes, au lieu de juste subir ce monde oppressant et insaisissable, ce monde qui nous isole, cousu de fictions dans lesquelles nous nous perdons. Nous perdons par l'envie de comprendre, alors que nous ne pourra jamais totalement, ce monde qu'on a cru connaître, mais qui appartient déjà au passé, et nous sommes si vieux. Van Gogh nous offre un peu de réconfort, une bulle d'air, une pause. La mélancolie baigne ses toiles. Ce quasi autodidacte témoigne tout de suite d'une vraie personnalité qui repose sur l'empathie et la bienveillance. Van Gogh va évoluer dans son style et sa technique aussi, mais sur le fond, il reste fidèle à sa foi chrétienne et à l'enseignement qu'il tire des techniques artisanales de son traitement des couleurs. Clifford Connor, dans son Histoire populaire des sciences, montre bien comment on a donné crédit à des scientifiques et des artistes pour des découvertes qui sont en réalité une culturelle d'un savoir-faire populaire. C'est la séparation du travail intellectuel valorisant et du travail manuel méprisable qui donne lieu à ça, à ces soudaines et nombreuses découvertes du 19e siècle, où on va créer des institutions et des disciplines qui vont justifier auprès d'elles-mêmes ces innovations, ces savoirs inédits. Un savoir noble voler un savoir vulgaire. La science des couleurs de l'artiste Van Gogh vient de l'artisanat et lui, il ne l'a jamais renié ça. Mais on va quand même d'abord et avant tout préciser surtout avec quelle rigueur il la complète grâce à des traités de peinture ensuite. Hein, sauf que ces traités, il les utilise pour le dessin et la perspective essentiellement. Van Gogh s'inspire sous-entendu, il en fait quelque chose de valable. Valable aux yeux de qui la figure de l'artiste se place ainsi dans un entre-deux, une survivance d'un temps où les travailleurs et les travailleuses détenaient la connaissance et le savoir-faire. Le capitalisme grandissant les en dépossède. Des intellectuels décident de ce qu'il faut faire, et dans quelle durée, et de ce que ça vaut. En effet il apprend en lisant des traités académiques sévères, cependant il reste aux côtés des tisserands dont les lignes de couleurs primaires dessinent des motifs non figuratifs, c'est une grande révélation pour lui, on peut donc ainsi créer comme ça, parce qu'on le veut, parce qu'on le peut, parce que ça servira à sublimer le quotidien, on devine aussi que pour lui c'est une nécessité pour ne pas sombrer totalement, il lui faut du sens dans sa peinture. Et il faut bien parler de l'éléphant dans la pièce. Van Gogh a des problèmes de santé psychologique, des crises où il perd ses moyens. La dépression, très certainement, en est soit la cause, soit la conséquence. Il survit, il ne vit pas. Et c'est le soutien de son frère qui lui permet de tenir une heure un jour, une semaine, une année de plus. Leur correspondance magnifique nous le démontre. Pour ce que ça vaut, le, le docteur Dietrich Blumer diagnostique en 2002 la dépression réactionnelle, dont les aspects bipolaires sont suivis de périodes soutenues d'énergie et d'enthousiasme. Une précision s'impose. Il ne faut pas souffrir ou être dépressif pour créer des choses pertinentes. D'ailleurs, euh, Van Gogh, au plus bas de sa santé mentale, il cesse de peindre simplement. Tarana Burke parle de l'importance de la guérison à travers le soutien avant de passer à l'éventualité du témoignage. Et ça, ça peut jamais se faire seul. L'écrivaine Vanessa Springora raconte qu'elle n'aurait pas pu écrire son livre, le consentement, si elle n'avait pas surmonté certaines épreuves avant. L'art ou l'écriture ne sont pas des illustrations strictes de nos problèmes, ni forcément thérapeutiques. Ça, ça peut venir après. Le réalisateur David Lynch raconte que quand on est au fond du trou émotionnellement, quand on pense à mettre fin à ses jours, l'art c'est vraiment, mais alors vraiment, la dernière chose à laquelle on pense. « Aller mal n'est pas un gage de qualité », conclut-il. « Faisons en sorte d'aller bien, tout le monde, et de créer. » 1885, c'est la mort du père. La famille doit maintenant quitter le presbytère. Vincent le figure par une nature morte, une bible ouverte sur le livre de Josué, promettant le paradis aux serviteurs de Dieu. Nul besoin de peindre le visage du père, car le protestantisme refuse de les représenter dans les temples. Ça détourne de Dieu, ça distrait des symboles, qui eux ont une vraie importance. On aperçoit un petit livre jaune, c'est le roman « La joie de vivre » qu'Emile Zola écrit à la mort de sa mère. Le personnage principal, Pauline, est une véritable sainte, qui aide son prochain et n'en retire que du malheur. Tout ça dans une atmosphère de fin du monde. Van Gogh s'identifie à elle certainement, et à Zola peut-être. Le livre réapparaît des années plus tard dans Le Vase avec Laurier Rose. Cette lecture l'influence assurément, ça revient parfois dans sa correspondance. Tous deux ont vécu dans le dénuement, avec les ouvriers et les ouvrières, Il ils voulaient témoigner de cette misère. Une réflexion au passage, on voit peu de crucifix chez Van Gogh étrangement. L'architecture s'étoile comme des églises, mais il met pas de croix. Après tout, les premières images de la croix datent du 5 e siècle, et celles dans les églises du 10 e siècle. Peut-être le symbole eût été trop lourd à ses yeux, redondant. Il aurait eu une conception plus syncrétique de Dieu. Dans autre chose que des symboles Je n'ai évidemment pas la réponse à cette question. Pour deux années, il part vivre à Paris avec son frère, vendeur d'art à Montmartre. Il peint nombre de fleurs, des glaïoles rouges, des œillets blancs, des roses, des coléus, des chrysanthèmes, des cinéraires, des lilas. C'est une beauté sidérante, cette explosion soudaine de couleurs. Il peint avec une brosse les fonds de ses tableaux, rendant la surface moins abrupte, mettant en valeur uniquement les déluges floraux qu'il apprécie, semble-t-il énormément. Il tient là quelque chose. C'est si beau de voir cette intelligence à l'œuvre. 230 tableaux en deux ans. On assiste à une véritable frénésie créatrice où il repart à zéro au contact d'autres peintres et peintresses. Il dit apprendre énormément de la peinture de Jeanne de la Croix. Voilà une période fatidique où il varie et technique empruntant à l'impressionnisme et au pointillisme des touches liquides et hachées. Il s'ouvre sur les possibles de la peinture contemporaine et on sent que ça le nourrit et l'émancipe. On en oublie souvent ce moment parisien étant donné la période qui suit à Arles qu'on juge plus personnelle. Il fréquente l'atelier Cormon, un célèbre peintre d'histoire qui se revendique d'une rigueur scientifique. Parfait pour Van Gogh et ses traités de perspective très strictes. Du reste, il étudie la peinture académique de façon très sérieuse, du moins le veut-il. Dans une lettre au peintre Émile Bernard qu'il rencontre ici, Vincent fait comprendre qu'il en a ras-le-bol, que les autres élèves se foutent de lui derrière son dos, parce qu'il a du mal à s'intégrer, il n'est pas très à l'aise, il veut juste peindre et pas débattre sournoisement avec des élèves qui ont, pour la plupart, plus de 10 ans de moins que lui. Et il rencontre néanmoins Paul Signac, Adolphe Monticelli et Henri Toulouse-Lautrec. Mais Émile Bernard restera un ami fidèle et solide qui partage sa foi avec lui, l'un catholique, l'autre protestante. Il apparaît intéressant de voir que Van Gogh choisit de témoigner de la présence fantomatique de la Commune de Paris. C'est déjà un imaginaire collectif révolutionnaire 15 ans après les événements sanglants. En voulant effacer la Commune, en exécutant son procès entre 30 000 et 100 000 parisiens et parisiennes, c'est très difficile d'estimer de, les chiffres. En déportant dans les colonies les survivants et les survivantes, on a ancré avec permanence, par son absence elle-même, cette révolution. Au point qu'un peintre hollandais choisisse de placer un drapeau rouge sous le moulin de la Galette. Et quand on voit la population bourgeoise peinte par Renoir dans ce même lieu, on peut se demander si vraiment on y débattait de l'opposition entre Marx et Bakounine. Le geste de Van Gogh n'est pas innocent. On a interdit le drapeau Rouge depuis la chute de la Commune en 1871. Il faut attendre 1899 pour que le préfet de Paris l'autorise officiellement en manifestation à l'occasion d'un défilé célébrant le triomphe républicain. Cela dit, Montmartre reste un haut lieu du cabaret politique, où se retrouvent les populations repoussées hors de Paris par les travaux haussmanniens. La ségrégation s'y observe jusque dans la, la peinture. Le café au tambourin expose les œuvres des artistes désargentés, comme Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Émile Bernard ou encore Paul Gauguin. Vincent peint les jardins ouvriers fidèles à lui-même. Il peint aussi celles et ceux qui les entretiennent. Pour une partie, sans doute, ils et elles ont assisté à la prise du moulin de la galette par les Versaillais. Ces tableaux font paradoxalement revivre ces violences derrière la sérénité du jardinage et le tourbillon des cabarets dansants. Il faut dire aussi que l'on vient de voter l'amnistie des communards, alors que jusque dans les années 1920, on découvre des charniers sous les pavés pendant les travaux parisiens. De même dans les banlieues, à Suresnes, Meudon, Rueil, et tout cela est documenté, ce sont bien des communards et des communardes. Cette amnistie, votée à l'Assemblée nationale par les républicains, vise à tirer un trait sur ce passé et consolider la République, une et indivisible, dotée pour l'occasion du 14 juillet comme fête nationale et de la Marseillaise pour hymne. Les Républicains n'ont plus rien à craindre sur leur gauche ni sur leur droite. Victor Hugo et Georges Clemenceau tentent bien d'interroger les responsabilités des autorités dans les exécutions sommaires, mais l'heure est au pardon pour les vilains insurgés. Soyons unis et vive la France. D'ailleurs, Van Gogh s'y prend à peindre des maisons comme des églises, n'a jamais peint le Sacré-Cœur dont il pouvait observer les travaux facilement. Il ignore ce monument d'expiation anti-communard, il peint les jardins ouvriers à ses pieds. En outre, le portrait du père Tanguy est remarquable. Ce communard, emprisonné pour cette raison, est dorénavant marchand de couleurs et passionné d'art japonais. Il met à disposition une petite pièce dans sa boutique où les peintres peuvent exposer et vendre. Il exerce une grande influence sur Van Gogh et ses amis, c'est le moins qu'on puisse dire. L'okiyo-e de Kusai et Hiroshige ouvrent de nouvelles personnes perspective, Ils offrent un pas de côté au réalisme. Sur ce tableau, le sculpteur Rodin écrit... Il néglige toutes les recettes académiques. Il ignore la manière de confectionner un tableau, comme un plat ou comme une sauce, suivant les indications d'un livre de cuisine. Il se place naïvement devant la nature et cherche à la traduire. Qu'il y ait parfaitement réussi, c'est une autre affaire. Il est certain qu'il ne sait pas dessiner. C'est un défaut commun à plusieurs impressionnistes. La massivité de ce portrait est assurément fâcheuse. Moi qui aime tant exprimer dans mes œuvres la logique et l'harmonie des lignes naturelles, je suis choqué de cette lourdeur. Mais dans ma haine de tout ce qui sent l'école, je pardonne beaucoup à l'indépendance de Van Gogh. Un aspect que les institutions mettent peu en avant, c'est que Van Gogh ne pouvait pas trouver reconnaissance auprès d'elle de son vivant. Et en avait-il envie Inadapté au milieu social pouvant lui donner ses lettres de noblesse, il fallut attendre sa mort pour le réinventer, et ainsi l'accepter chez les artistes qui comptent. Paradoxalement, il incarne assez bien la figure de l'artiste, telle que la bourgeoisie du XIXe siècle l'imagine. Ses débuts en vie de bohème, malgré une origine privilégiée, et investi d'une mission sociale envers le petit peuple auprès duquel il souffre. Lui aussi, parce qu'il est incompris. On aime les équivalences absurdes. Ce n'est évidemment pas tout à fait la vie de Van Gogh, mais plutôt celle qu'on a imaginée après sa mort, pour correspondre à ses attentes. Il n'était pas misérable, parce qu'il se serait dédié corps et âme à la peinture, il était en situation de handicap. Bref, une fois cette étape passée, on peut le célébrer. Et on assiste à ce même procédé actuellement avec les expositions dédiées aux femmes artistes si possible décédées ou alors très âgées. On leur offre dans notre infinie bonté des expositions exceptionnelles alors que ce devrait être des collections permanentes. Mais il est moins important pour les institutions culturelles, écoles et musées de faire bien les choses que d'affirmer son rôle social, gardienne de la culture légitime. Elle s'affirme en nous présentant des peintresses oubliées, des figures géniales, sans nous dire que c'est elles qui les ont oubliées. C'est pareil avec Van Gogh, donc seul compte finalement la signature et la petite légende de folie autour. des artistes morts qu'on n'aurait pas laissé vivants entrer dans sa galerie ou son musée, c'est s'attribuer leur mérite, montrer qu'on reconnaît les qualités de nos ennemis de classe quelque part, et surtout domestiquer les artistes, se distinguer par sa capacité à identifier le génie artistique, on voit à nouveau cette même logique des savants qui s'attribuaient le seul le mérite de découverte scientifique Quand on expose les portraits du père Tanguy sans préciser qu'il était communard, et tout ce que ça implique, ça dit bien quelque chose de nous, on dépolitise le sujet. Quand quand on monte une expo Van Gogh et on la surnomme Van Gogh le suicidé, d'après le texte d'Antonin Artaud, on glorifie quoi quand on fait ce choix-là de communication On réduit le peintre à sa supposée folie, à son suicide. On n'en a rien à faire de lui et son œuvre, on le voit en faire-valoir d'une institution, en bête de foire. Quelque part, l'artiste Van Gogh né de son suicide. Acheter du prestige et du capital culturel en finançant ou en achetant du Van Gogh, et d'autant plus indécent que dans les années 1980, les études portant sur les actifs financiers concluaient toutes à la même chose, investir dans l'art ne sera jamais aussi rentable que de la dette des obligations d'État. Pourtant, quelques jours après le crash de Wall Street en 87, on vendait les iris pour 54 millions de dollars. On persiste des signes dans la fétichisation, fétichiser Van Gogh comme maintenant on fétichise des femmes artistes en reproduisant cet idéal romantique de génie incompris, d L'été 1887 est un autre tournant dans son approche de la peinture. On le voit dans ses autoportraits l'un sur fond uni, l'autre avec son chapeau de paille. On le voit aussi à sa signature et la date qu'il indique à partir de là. Il cultive le pur effet esthétique pour aller dans le sens de l'interprétation subjective de la réalité. C'est un geste artistique qui demande une certaine assurance qu'il a dû trouver à Paris grâce au soutien de son frère et ses fréquentations impressionnistes. Il était déjà un artiste accompli auparavant, mais à partir de maintenant, il dépasse ses complexes d'infériorité et accepte que le but de l'art, c'est donner forme à la vie. Ces tournesols coupés illustrent cela fort bien. Cette puissante opposition du jaune et du bleu entretenant un jeu de motifs dessinés par la seule couleur, il faut oser pousser si loin les principes académiques. Enfin, sa série d'arbres fruitiers en fleurs aussi amorce une gestion de la lumière par la seule couleur. Le printemps se révèle à travers ces toiles où les ombres disparaissent quasiment sous un soleil radieux. C'est un peu un autoportrait. Van Gogh opère une unification du décor et des personnes pour traiturer. Il donne du mouvement dans l'immobilité, une espèce de bouillonnement vital et permanent. Tout ça passe par ces hachures de couleurs, hachures à la fois droites et courbes, nous dit Deleuze. Van Gogh illustre l'idée de Cézanne selon laquelle la catastrophe fait tellement partie de l'acte de peindre qu'elle est déjà là avant que le peintre puisse commencer sa tâche. Peindre, c'est échouer. Il va apaiser le chaos, à défaut d'y apporter de l'ordre, car on ne peut pas ordonner le chaos par définition. Ces hachures incarne cette extrême tension dans l'acte de créer, de faire naître une image du néant et piéger le temps avec elle. C'est ce monde infini des petites hachures, des petites virgules, des petites croix qui vont tantôt, suivant les tableaux, et ce n'est pas une recette évidemment, qui vont tantôt faire palpiter le ciel, tantôt gondoler la terre, tantôt entraîner complètement un arbre. Donc vous allez aussi bien les retrouver dans un arbre, dans un ciel, sur la terre, et qui va être euh, le traitement de la couleur de Van Gogh, Gilles Deleuze. Il prépare ses toiles en dessinant à la craie dessus une technique très scolaire et presque contradictoire avec le résultat final où la couleur et ses hachures envahissent les compositions. Il s'obstine avec la craie alors que dans ses dernières années d'activité il porte une sorte de style de satisfaction à enchevêtrer ses oppositions de couleurs au point d'atomiser le dessin. D'après Gilles Deleuze toujours, on en arrive à des œuvres monde dans lesquelles on entre au lieu de juste les contempler des œuvres que l'on juge à l'aune des précédentes, puis des futures. On retrouve cette approche artistique dans les Nymphéas de Monet et dans la recherche de Proust. Van Gogh, en peignant systématiquement le même sujet en plusieurs exemplaires, lui donne encore une dimension supplémentaire, celle du rapport au chef-d'œuvre qui se voulait jusque-là unique et insurpassable. On en arrive au concept de diagramme de Deleuzean, c'est un, un ensemble de processus sous-jacent à celui de la création. Au-delà de la technique, ce sont des codes, des codes analogiques, digitaux, mentaux, géométriques. Tout le monde peut apprendre à peindre, tout le monde peut s'améliorer dans sa technique, et certains et certaines trouveront leur style. Mais pour ce qui est de son diagramme, c'est une autre histoire. On peut peindre toute sa vie sans jamais créer de la peinture. Ces gens qui apprennent à peindre et n'ont pas le déclic, en voyant ce moment de leur toile qui est parfaitement abstrait et ne se disent pas « c'est intéressant » et ensuite le recouvrent pour aboutir à quelque chose de totalement figuratif et se disent « ah voilà enfin quelque chose artistique, cela et cela peignent ». Et c'est fort bien s'ils y trouvent leur contentement, mais ils et elles ne font pas de la peinture, ils et elles ne comprennent pas l'abstraction nécessaire à la peinture. Van Gogh, tout comme Cézanne, sont précurseurs dans l'émancipation de l'art manuel vis-à-vis -vis de l'art optique. Leurs technique de composition, leurs diagrammes de même, dépassent la nécessité de faire correspondre la vision de l'œil avec la création artistique. Ils modulent la couleur comme la lumière. Ils savent fondamentalement que derrière le figuratif, ils font de l'abstrait. Ainsi, ils nous intègrent leur vision du monde, les fictions que l'on crée pour l'appréhender, le rêve d'un autre. Fin de la parenthèse structuraliste. À ce stade de sa vie artistique, Vincent radicalise son style et supprime les ombres. Dans la chambre il s'inspire des estampes japonaises. Le dessin délimite des espaces où les couleurs donnent corps à ces sortes d'esquisses. Cette conception s'avère assez extrême. La couleur épouse les lignes de fuite. Il joue avec la perspective grâce à la suppression de la lumière naturelle et donc des ombres. C'est une interprétation idéalisée de sa chambre bien qu'il en respecte l'architecture réelle. Le mur au fond est bien oblique dans la réalité certainement trouve-t-il son travail excessif car il place un cadre blanc autour de la première version pour équilibrer la colorimétrie du tableau il ajoute des touches de blanc dans les deux versions suivantes il explique dans une lettre qu'il change les couleurs selon ses envies le miroir et la fenêtre symbolisent peut-être ainsi la peinture des ouvertures sur le monde et sur soi-même ce que cette chambre bleue et apaisante, elle a quelque chose du manifeste, une déclaration d'intention. On peut l'opposer dans un premier temps au café rouge et strident en bas de la rue, et ensuite cette chambre, particulièrement austère, si on la met à côté des grands ateliers bourgeois parisiens et rutilants, c'est une déclaration de guerre. que Vincent touche quoi que ce soit. Il va quand même en partie l'utiliser pour aider son frère, devenant son agent, tout comme il le fait avec d'autres artistes dont il a la charge dans son travail de marchand d'art. Il veut diminuer ses dépenses en rassemblant Gauguin et son frère à Arles par exemple, puis amener d'autres artistes comme Laval et Émile Bernard. C'est une pratique courante. On pense à l'école de Barbizon, plus contemporain, le groupe de Pont-Aven. Les artistes désargentés mettent leurs moyens en commun. C'est ce qui arrivera avec l'école de Paris dont les artistes artistes juifs sont bien obligés de se serrer les coudes à défaut d'obtenir le même succès que leurs camarades avant-gardistes. Paul Gauguin a peu d'estime pour Van Gogh, son ego le porte à croire qu'il vaut mieux que ça, c'est lui l'artiste. Nonobstant, il se retrouve à Arles, faute de moyens, hébergé par Vincent. Dans une lettre, il s'imagine en Jean Valjean, opprimé par la société, il se sacrifie sur l'autel de l'art pour le libérer des carcans institutionnels passe son temps à se victimiser et reprocher à son collègue de ne pas peindre comme il faudrait. Vincent offre un autoportrait à mon ami Gauguin et ce dernier en retour lui en offre un autre, opposé Total, jusque dans la technique. Il utilise un fer à repasser pour écraser ses toiles. Il va en gratter la matière et il applique des journaux pour extraire l'huile, des techniques dont il n'hésite pas à s'attribuer le mérite alors qu'elles sont inventées par des camarades. Ainsi efface-t-il la matérialité de la peinture, une démarche très masculine de se situer au-delà de ses limites corporelles, atteindre l'art avec un grand A hors des basses considérations terrestres. Peut-on faire plus éloigné de Van Gogh En outre, Vincent peint la modernité de la ville, ses usines. Il peint des arbres comme des pylônes en acier, alors que l'autre, lui, efface tous ses aspects. Et Gauguin déteste l'utilisation des couleurs complémentaires, trop scientifiques d'après lui. On voit tout cela dans leurs tableaux jumeaux des Alicants. Ils s'installaient ensemble pour peindre en extérieur, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne voient pas la même chose. Les deux partagent, cela dit, leur admiration pour les estampes japonaises. Gauguin prend ce qu'il peut pour son style. Il se sert sans chercher à comprendre. C'est un artiste occidental de son temps. Il pense donner une noblesse à tout cet exotisme. Van Gogh, en revanche, copie pour rendre hommage à un meilleur artiste que lui. Il s'inspire des estampes en reprenant la technique des contours au trait noir, qu'il intègre à son vocabulaire par syncrétisme. Et il remet en question son approche de la perspective, c'est une des raisons qui le classe à part dans l'impressionnisme, on ne sait pas où le ranger à cause de ça, on parle de post-impressionnisme, les autres veulent mettre à terre le principe même de la perspective classique, dépasser ses limites contraignantes, brouiller la réalité pour accéder aux sensations les plus personnelles et mouvantes, lui avec ses contours il délimite et il rassemble. Le contour sépare les aplats de couleurs et les assemble en même temps, donnant ainsi naissance à cette perspective nouvellement unique, basée sur la modulation de la couleur et donc de la lumière. Il marche dans les pas de Cézanne. Van Gogh tente d'évoluer dans une direction qui ne lui convient pas. Il veut tellement que Gauguin le reconnaisse comme son égal. Il copie son style, ses règles, ses techniques. Ça donne souvenir du jardin à Aethen. La perspective disparaît dans un flot de formes et de couleurs, mues par l'imagination. Les personnages semblent coincés dans ce monde étrange, fermés sur eux-mêmes. Rien ne communique avec l'extérieur. Il a fabriqué un monde imaginaire, comme un démiurge aurait créé le cosmos. Malgré tous les efforts, Vincent ne contente jamais Gauguin. Il s'en plaint dans sa correspondance, c'est jamais assez bien pour lui. Il reste toujours un truc à changer, et puis tout ce que tu aimes est nul, et tu ne dessine pas bien, et, et Vincent n'est pas spécialement heureux avec Paul. Cette relation ne s'avère pas très saine. À la lumière de tout cela, on voit que Paul Gauguin, que l'on saute souvent en le qualifiant d'avant-gardiste, il est finalement bien réactionnaire dans ses thématiques, dans ses sujets, dans sa vision artistique. Van Gogh le surclasse en embrassant la modernité du monde qui l'entoure et en traçant sa voix avec humilité. Il peint les visages du quotidien dans lesquels on entend plus de notes que le plus riche instrument et dans lesquels on discerne la plus subtile et confiante humanité du monde. Alors que Gauguin, il en est encore à l'exotisme érotique et aux nymphes fétichisées et à ce présenté en Christ au monde des oliviers sans parler de tous ces procédés qu'il a piqués à Cézanne, son aîné qui a pourtant cent ans d'avance sur lui. célèbre de l'oreille coupée le 23 décembre 1888 Van Gogh se coupe un bout du lobe de l'oreille droite dans un accès de colère Gauguin s'en va brusquement et dort dans une pension. Selon les versions, un coup il dépose ça au monde de piété, un coup à une travailleuse du sexe dans une maison close. L'anecdote change souvent, et elle est invérifiable. On peut lire aussi que c'est Gauguin qui lui aurait coupé l'oreille. Bon c'est difficile de savoir d'où vient cette information. Il est cependant bon de rappeler que l'automutilation, c'est une manière de donner corps à sa souffrance mentale. Quand la douleur devient permanente et intangible, on lui donne ainsi une forme, c'est une façon de l'appréhender. Après cette ultime algarade entre les deux peintres, Paul Gauguin décide de couper les ponts et abandonne celui qu'il n'a jamais considéré comme un ami. L'idée d'une communauté d'artistes tombe à l'eau. Tandis qu'une pétition des habitants appelle à dégager Vincent, seuls les époux Roulin vont le soutenir. L'aider à l'hôpital, l'aider à retourner chez lui, mais il déménage en janvier 1889. Avant leur départ, Van Gogh en dresse des portraits pour le moins virtuoses. On voit les mains burinées par des années de travail, toujours ces postures christiques confondues avec l'ordinaire de la vie. Ça ressemble d'ailleurs à des vitraux en raison de la technique de cloisonnement il peint les contours. Puis viennent les fameux fauteuils vides celui de Vincent, ascétique l'autre opulent. Il exorcise une amitié impossible à laquelle il tenait pourtant l'un le jour, l'autre la nuit il se tourne le dos. La Bible de Vincent se veut une référence à Charles Dickens, conseillant de fumer cette dernière pour repousser le suicide. On peut y voir aussi une tradition protestante de ne pas représenter des visages, on leur préfère des symboles. La pétition pour se débarrasser de Van Gogh aboutit avec la complicité des médecins. Le docteur Delon le fait enfermer alors qu'il n'a aucun symptôme de folie. Il se dit persécuté, mais vu que des dizaines d'habitants s'organisent contre lui, on peut pas trop lui donner tort. On l'interne contre son gré à Saint-Rémy, on le prive de tout, de livres, de tabac, d'alcool, de peinture. Ce genre de sevrage peut se révéler mortel. Mais l'essentiel reste de se débarrasser de ceux et de celles qui n'entrent pas dans les normes. et du tabac et il a une routine imposée ayant satisfait aux exigences du corps médical on l'autorise à vivre un peu en lui rendant son matériel de peinture comme il se sent mieux physiquement il peint à nouveau des natures mortes réconfortantes mais les couleurs de celles de paris en 86 ont totalement changé ici le vert éclate contre le jaune et coule sur le bleu des ombres dans un tourbillon instable dont la vie s'échappe laborieusement victorieuse après un interminable combat Cette étoile en extérieur, nous devons la mettre en perspective avec celle en intérieur où Vincent témoigne de sa privation de liberté dans cet asile entre le 8 mai 1889 et le 19 mai 1890. Le tableau, le prisonnier, ou la ronde des prisonniers, s'inspire d'une gravure de Gustave Doré. Il s'y représente au centre, sans ambiguïté, au milieu d'autres personnages brisés par la vie, les murs pour seul décor. point de soleil ni de ciel, juste des meurtrières qui les observent en silence. Un gardien surveille, et deux bourgeois discutent, indifférents. Ce prisonnier central semble s'extraire de la ronde. Il regarde vers nous, cette fenêtre, que nos yeux deviennent. Il se soustrait ainsi à l'attention de ces geôliers, à l'image de ces deux petits oiseaux esquissés en forme blanchâtre il utilise toujours beaucoup d'huile pour beaucoup d'épaisseur une matière sculptée plutôt que peinte pourrait-on dire ça donne lieu à cette vibration de la couleur si personnelle comme un rayonnement quelque chose d'éternel qui vise à donner une digne humilité la lumière toute puissante de sa peinture c'est celle de dieu il en a une conception ontologiquement positive, loin des représentations doloristes des catholiques. Par contre, l'idée de sacrifice personnel, comme Jésus sur sa croix, ça, il, il ne l'oublie pas. Quand il a pu reprendre la peinture en priorité, il aura peint les autres. Les patients y sont comme des apôtres, comme des personnages des films de Tarkovsky. Les lignes de suite, des chambres alignées vont vers la croix au fond. C'est dans ce contexte d'emprisonnement qu'il peint la célèbre nuit étoilée le 18 juin 1889. On y voit le village de Saint-Rémy dans la vallée baigné d'outre-mer. Les arbres sont bleus comme chez ses ânes. ne pouvait pas voir tout cela depuis sa chambre entre quatre murs. Il le réimagine car seule l'église est ressemblante. Le ciel tourmenté nous évoque les premières représentations astronomiques des galaxies que l'on commence à observer et dont l'étude passionne Van Gogh. Ça témoigne aussi d'une intuition surprenante, celle de la disparition future de ce spectacle. Derrière les lumières de la ville, nous ne verrons plus le ciel étoilé, tout comme lui ne peut que l'imaginer à travers une fenêtre. On voit que l'écart entre l'universalisme voulu par Kant et l'idée de génie forcément inconscient de lui-même et proche de la folie de Schopenhauer sont mis à mal avec ce peintre. Il a conscience qu'on le prend pour un aliéné et qu'il doit jouer ce rôle s'il veut sortir de cet asile. Dans ses lettres, il n'en tire rien de positif. Pour lui, ce n'est pas romantique, ni glorieux, c'est une souffrance. Il se coupe du monde, n'écrit plus qu'à quelques personnes, ne parle plus, comme s'il faisait vœu de silence. Pendant cet enfermement contraint, il peint des autoportraits saisissants, où il se présente dans des blouses d'ouvrier, des bleus de travail, trop amples. Ceux-ci permettent de camoufler son extrême maigreur, son visage osseux fait contraste, même caché sous une barbe coupante. Son regard semble perdu, visionnaire ou dément, on ne saurait le qualifier, c'est un choix délibéré de se montrer ainsi. Il n'aligne pas exactement ses yeux pour signifier que ça a été pris sur le vif, comme s'il s'avisait de notre présence soudainement. Sa première participation à une exposition se fait, paradoxalement, à ce moment-là, au salon des impressionnistes. On ne le remarque pas. Point de critique dans la presse, à l'exception d'une seule. Un journaliste, Isaacson, publie un article dans un magazine hollandais parisien. Il y tresse d'une couronne de laurier à Van Gogh, le qualifiant de héros néerlandais. Il voudrait en savoir plus, mais Vincent ne veut pas lui parler car il trouve ses éloges ridicules et inappropriés. La deuxième exposition a lieu en 90, l'année suivante, à Bruxelles, au Salon des Vins. L'un des peintres, Henri de Groux, retire ses toiles en invectivant celle de Van Gogh. On a laissé entrer la racaille et les amateurs, c'en est trop. Théo n'en informe pas son frère, cependant il vend l'unique tableau de son vivant à la sœur d'un ami, Anna Bock. Pour 400 francs. Le journaliste Albert Aurier, 24 ans, dit voir ici une étrange personnalité. Son article parle énormément et rivalise de figures de style très littéraires et peu picturales. Mais Van Gogh lui écrit avec enthousiasme qu'il fait de la couleur avec ses mots. D'après lui, ses éloges, pourtant bien faibles et très emphatiques, il ne les mérite pas. Enfin, la troisième et dernière exposition, c'est à nouveau chez les Impressionnistes, en 1890. Visiblement, Monet trouve que ces dix tableaux sont les plus intéressants du salon. Vincent en tire un sentiment partagé, entre la joie de la reconnaissance par un de ses pères et non des moindres, et la peur du succès. Il se dit qu'il va devoir sortir de sa tanière, rencontrer du monde, parler avec des inconnus, vendre son travail, et se sent absolument pas la force de faire ses sacrifices. Dans la vie de peintre, le succès est souvent la pire des choses, écrit-il à sa mère. En janvier 1890, il réinterprète ses copies de Jean-François Millet. D'après lui, l'originalité à laquelle on contraint les artistes peintres est factice, car on s'inspire toujours de ses prédécesseurs, comme les musiciens interprètent des partitions, comme Schubert décalqué Beethoven. Et pourtant, c'était bien du Schubert. L'exemple le plus célèbre sans doute, c'est son tableau La Sieste. C'est un tour de force formel dont l'équilibre instable ne ne laisse pas de nous fasciner. Il fait preuve d'une telle radicalité avec laquelle il use des couleurs les plus pures pour illustrer une composition absolument dépouillée de tout effet. Il réinterprète la méridienne, une incarnation de la dureté du travail au champ. Au milieu de cet austère sacerdoce, les ouvriers et ouvrières s'accordent une pause sous un soleil de plomb. Le rayonnement du sol jaune Stellaire se place en opposition violente avec le ciel bleu sans nuage. On peut voir le blanc de ces derniers dans le bonnet de cette paysanne, l'artiste rééquilibrant le monde par ce geste pour le moins élégant. Ce tableau affirme de toute sa puissance ce que dit Proust dans son essai contre Sainte-Beuve Les grands peintres nous initient à la connaissance et à l'amour du monde extérieur. Il n'y a pas de chef-d'œuvre. L'hôpital sans style vaut le glorieux portail. Une fois libre, Vincent rejoint son frère à Paris, où toutes ses toiles se mélangent dans un hangar. Il peut jeter un regard sur sa progression artistique, mesurer son évolution pour la première fois. Il rencontre des artistes dans l'appartement de Théo, où il vit avec sa femme, Johanna. Ils se sont mariés en avril 1989. Elle vient elle aussi d'une famille de marchands d'art. Vincent Van Gogh reste trois jours chez le couple, pas plus, et avec l'aide de Pissarro, le 20 mai 90, il s'installe à Auvers-sur-Oise, suffisamment loin de Paris et proche de son frère. Une fois à Auvers, il va peindre une église, naturellement. Les vitraux se veulent à la fois démesurés et fidèles à l'original. Toujours dans cette tension extrême, une tension qu'il tempère avec cette femme de dos qui vient rétablir les dimensions de cette cathédrale imaginaire qui était devenue la petite église de banlieue sous son pinceau. Vincent loue une chambre chez un médecin veuf, le docteur Gachet. Le bleu est ici remarquablement utilisé en contraste avec le blanc de la chemise et du bonnet, associé au rouge et blanc de la table. L'équilibre très précaire s'avère malgré tout puissant. Van Gogh dit ne pas savoir s'il parvient ici à rendre compte de l'intime, de sa vision de cet homme devenu un ami cher. On jurerait pourtant déjà le connaître. Gachet est un peintre amateur sans prétention, il fréquente Pissarro, un ami commun, un socialiste de longue date, de surcroît très ouvert sur la nouveauté en art, il a connu Cézanne dans ses jeunes années, c'est aussi un médecin compétent et empathique, chose rare, il veille sur l'état de santé mentale de Van Gogh en lui faisant confiance, il sait comment apaiser ses crises et est forcé de constater qu'il obtient de meilleurs résultats en quelques semaines qu'en plus d'un an en asile. Vincent peint jusqu'à deux tableaux par jour et arrête l'alcool et s'en félicite. Les dernières semaines en asile, il est passé assis sur une chaise recroquevillée, pleurant le visage entre ses mains. C'est en tout cas ce qu'écrit le directeur de l'hôpital où il séjourne. Ce vieil homme triste, peint en avril-mai 1890 à Saint-Rémy, c'est sans doute lui-même tel qu'il se voit alors. On a beau chercher un moyen d'exorciser son sentiment de vide, il arrive un moment où, euh, même avec tout l'amour du monde nous entourant, on a perdu la capacité de vivre, ressentir, communiquer. Même ce qui nous sauvait jusque-là, on ne peut plus le faire, peindre en l'occurrence. Et on se sent encore plus méprisable de ne rien faire. Le temps est comme perdu. Au vert sur oise fut une parenthèse heureuse. Vincent se suicide le 27 juillet 1890 avec un revolver. Théo écrit à leur mère, « Il a trouvé la paix qu'il n'avait pu trouver sur terre. Il était entièrement mon frère. » Le vol des corbeaux, l'un de ses derniers tableaux, montre une chaleur plombante dans une image réduite à des esquisses, il témoigne de sa confiance absolue dans l'usage de la couleur brute et rugueuse peinte au couteau, l'atmosphère y est si étouffante que la peinture craque, on ne voit aucune présence humaine, juste des corbeaux noirs, ces silhouettes nerveuses quittant la terre vers le ciel, sans doute effrayées par un coup de feu, l'orage gronde, les blés flavescents tremblent de part et d'autre d'une coulée de lave dont on devine que c'est un chemin menant vers le néant. Cinq mois plus tard, son frère Théo succombe de la syphilis. Il ne reste que la veuve de Théo. à 30 ans, Johanna Bonger Van Gogh se retrouve avec l'œuvre de son beau-frère et un enfant à s'occuper seul. Elle quitte Paris, retourne. Amsterdam s'implique dans des mouvements ouvriers dont le Parti Travailliste et une auberge de travailleurs. 15 ans après la mort des deux frères Van Gogh, elle organise à ses frais des expositions pour faire connaître l'œuvre de Vincent. Émile Bernard l'aide à monter d'autres expositions à Paris et Bruxelles. Des musées et galeries allemandes s'enthousiasment et veulent acheter des toiles. Mais Johanna Bonger ne vend pas sa collection privée. Cependant, elle supervise, en tant qu'experte, les ventes des œuvres qui ne sont pas sa propriété. Et enfin, sa collection à elle est à l'origine du musée Van Gogh d'Amsterdam. Sans elle, peut-être euh, ne pourrions-nous pas admirer euh, Van Gogh, il se serait abîmé dans les méandres de l'histoire. Elle rassemble et publie la correspondance des deux frères, elle fait déplacer la dépouille de Théo aux côtés de Vincent et plante un lierre unissant les deux tombes. La plante vient du jardin du docteur Gachet. Ce peintre connaît donc un succès posthume parce qu'on l'a individualisé, comme toujours, et dépolitisé, car l'art ne saurait s'abaisser à exprimer autre chose que le génie personnel. Pourtant, ses portraits de gens ordinaires qu'il offrait sans rien demander en retour, c'est politique. Tout comme ses contemporaines qui peignaient l'intimité des femmes à son époque, c'était politique, une façon de reprendre le contrôle sur leur image. Ainsi avons-nous extrait Vincent du monde dans lequel il vivait. Et c'est bien pratique hein, quand on est un investisseur de s'entendre sur l'aspect inestimable d'un Van Gogh. On ne sait plus quoi faire de tout cet argent qu'on accumule, et là on peut le transformer en capital culturel. Faire don d'un Van Gogh à un musée prestigieux par exemple, ces derniers entassent aussi des œuvres dont, dans des expositions où le public est sommé de se rendre pour partager la sidération, être subjugué par toute cette valeur rassemblée ici, contempler notre puissance, regarder comme la culture produit de valeur économique et la survie de ces institutions dépend littéralement de ça, de ces expos blockbusters. On pourrait glorifier d'autres choses, non On pourrait se féliciter que cet artiste ne passe pas son temps à peindre des femmes nues ou sexualiser des enfants, contrairement à ses contemporains masculins. Il arrive qu'on effleure ces questions politiques de façon très superficielle, ou voire larmoyante en France en tout cas. Mais euh, venant des structures de la culture légitime, c'est assez malvenu. Des privilégiés qui s'encanaillent dans des discours vaguement progressistes, alors que jamais de la vie on ne donnerait cette liberté à ceux et celles sur le dos desquels nous vivons. Ces gens que Van Gogh a laissés derrière lui sur ses toiles. Il y a cette phrase de Proust dans sa conclusion de Contre Sainte-Beuve Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère, où chaque mot, chacun de nous, met son sens, ou du moins son image, qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, tous les contresens qu'on fait sont beaux. C'est malheureux que dans le cas qui nous intéresse, on n'ait pas profité de ça pour faire vivre Van Gogh, mais pour le tuer, en ne voulant pas apprendre cette langue étrangère, en ne cherchant pas à comprendre chaque mot, déchiffrer chaque signe. Il fallait inventer l'artiste maudit.